Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Impossible ici c'est terre est sur le ciel soumis à Dieu yes. Dieu veut que nous fassions des impossibles ici sur terre est sur le ciel un homme pleinement soumis à Dieu et tout puissant est sur le croix oh oh nous sommes égaux avec Jésus-Christ dans sa présence, est-ce qu'il le sait Oh, la puissance des dieux n'est pas de l'histoire, amen. Prononcer la parole n'est pas un slogan, amen. L'épouse a reçu le même ministère que le pousse. La chose qui met la plus les diables en colère, est-ce tu le sais C'est lorsque tu comprends que tout est possible à toi, mon frère, est-ce tu le crois Et c'est lorsque tu comprends que tu es un petit dieu, ma soeur est-ce tu le sais Et tous ces anges, sa puissance sont derrière tes paroles. Est-ce tu le sais? Oh, la, la puissance, puissance des dieux de Dieu n'est pas histoires. Amen. Amen. Prononcer la parole n'est pas un slogan. Amen. Oh oh. Eh. Les a reçu sur le même ministère que le pou. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia Écoute Tu es la reine des dieux L'épouse du roi Est-ce tu le sais Alors Esther prend la décision Je signerai à mon nom oh, et Tu as la délivrance Pour tout ton peuple Est-ce tu le sais tu as la solution pour ton propre problème Est-ce tu le sais Et tu as la guérison pour ta propre maladie Est-ce le sais Oh, mais regarde la chose qui t'est complique C'est parce que tu n'as pas compris qui tu es Oh, la chose qui te rend triste c'est parce que tu n'as pas compris qui tu es. Je te rappelle, tu étais dans le gène de Dieu. Tu es fils du roi. Est-ce tu le sais? Je te rappelle, tu étais dans le jeûne de Dieu. Tu es fils du roi. Est-ce tu le sais? On peut chanter ensemble. Oh. La, puissance La puissance est et Dieu et de pas des histoires. Amen. Amen. La parole n'est pas un slogan. Amen. L'épouse a reçu le même ministère que le bout, La même esprit. L'épouse a reçu le même esprit que le bout, La même puissance. L'épouse a reçu la même puissance que le Bou. Les a reçu la même fonction que le Bou. Est-ce que vous le croyez? Je n'ai pas peur. Je me lève. Je suis un dieu. Je suis un dieu. Je n'ai pas peur. Je me lève. Je suis un dieu. Je suis un dieu. Je n'ai pas peur. Je me... Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant, je n'ai pas, pas peur. Je me. J'ai la chose, j'ai la chose, j'ai la chose, je n'ai pas peur. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, je n'ai pas peur. Je, me... je suis vainqueur, je suis vainqueur, je suis vainqueur, je suis vain... oh je n'ai pas peur, je me lève. Je suis guéri. Ah, je suis. Tu peux dire, je n'ai pas peur. Je veux. je la chose. je la chose. je la. Oh, la puissance de Dieu n'est pas de Amen. Je te bénis. Dieu bénisse richement